J'ai aimé chacune des parcelles de ton corps. J'ai bu jusqu'à la lit chaque soubresaut de tes rires. J'ai inventé mille rêves dans le nuage de tes yeux. J'ai oublié que ce n'était qu'une trêve, un mirage pour deux. J'ai coté à la pluie que dessine à tes boucles J'ai craché à la nuit comme on jour à l'infini J'ai oublié que demain Quand tu enfouis ton désir Quand tu souffles sur ma peau et derrière les yeux Quand tu ris à ma sagesse et t'es selon mon ivresse Quand dans tes bras de marin tu m'enlaces et me serres quand nos doigts glissent sur les mêmes refrains Quand nos lèvres frémissent J'oublie que le temps ne nous laisse plus que demain Et demain me semble si loin Et l'écho de nos nuits qui résonnent encore Des pores collés à ma peau qui s'accordent Et ont fait frissonner les lamelles du temps Pourtant, le temps passe pas à pas, et j'oublie ta peau, et j'oublie ton dos. Et je joue à faire danser les foules et me déjoue des jours qui s'écoulent. Je m'invite en Bretagne, au café de la pente, je charme et je nargue la montagne défiante, et ce désert qui te J'écoute les fantômes des confréries oubliées, ils étirent en épée, ornent les cheminées. Dans une chapelle saccagée, je suis femme templiée. Et je cours sur la terre pour oublier les coups Et je cours en arrière même s'il le faut J'ai oublié ta peau et le goût d'hier Le finistère me sourit, il a les pieds dans l'eau Alors j'oublie les deux mains J'oublie les éder les yeux Et dans le creux d'autres mains, j'oublie que demain Tu reviens Tu es partie longtemps, tu voguais, tu filais. Et depuis l'océan, tes pages me défiaient. Sois heureuse et vivante, c'est le terreau de notre lien, ce lien pour lequel je ne crains rien. Dans l'été brûlant, j'ai séché mes larmes. Le vent de l'Orient me dévoilait ses drames. Un pays sans enfance, le seul bruit des armes, pourtant, des hommes méchantes et font trembler mon âme. Et j'ai beau m'enfouir en toi tout entière, j'ai beau me réjouir d'être à tes côtés. Rien ne pourrait faire taire les coups de là-bas Ce bleu souvenir Tendre tchuturin Alors je pars retrouver les accents berbères Je m'en vais plonger mes yeux dans le désert Je pars à mon tour, je vais en voyage Je quitte la tour Cette fois c'est moi qui prends le large Kim Sin Finad, Kim Sin Finad, and I throw in the name of the <mail bottle> name <tiếngan> <Gloriaana> of <maya radiation pessaries> <comm points on> the name <slope> <ainsi>